En tout cas, bah, j'ai hâte de te servir, Jessie. Tu sais le fonctionnement. Le but, c'est de t'aider sur un challenge important, urgent. Euh, mmh. Plus tu peux t'ouvrir, plus tu peux te rendre authentique, plus moi, ça me laisse de la place pour te poser des questions qui vont t'aider au mieux. Euh, mmh. Donc voilà, je suis là pour te servir. Comment, comment je peux t'aider aujourd'hui Alors, en fait, euh, je me suis rendu compte que j'ai un blocage au niveau... Euh du mindset entrepreneur. Euh, en fait, j'ai du mal à être dans une une vision stratégique. Tu vois, quand je dois me projeter et me dire à quoi va ressembler mon business euh, dans six mois, douze mois, un an, trois ans, cinq ans. Il y a vraiment comme un, comme un blackout, comme une un, un mmh. fermeture, en fait, où j'ai du mal à me projeter, me euh, projeter sur cet horizon-là. Euh, j'ai un peu réfléchi déjà. Et, euh, et j'ai plein de choses qui, qui, qui me sont remontées à la surface, mais là récemment, c'est le fait de me dire qu'en fait, euh, être entrepreneur, ça me fait pas rêver. Ah, ok, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies cette nouvelle réflexion euh, bah, J'ai écouté le coaching de Florence. Voilà, ouais. j'écoutais le coaching de Florence. Ça m'a, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup apprécié vos échanges, ouais. et ça m'a amené moi en fait à me questionner de qu'est-ce qui, quel était mon blocage à moi en fait ouais. aujourd'hui Quel était mon blocage à moi parce que j'aime ce que je fais, accompagner les gens, j'adore ça, ouais. euh, faire des supports, des posts, partager des choses, j'adore ça. Mais euh, dès qu'on bascule dans une dimension entreprise, dans une dimension entrepreneuriale je sens une, un blocage, vraiment. Mmh. Voilà. Et, et ça, en tout cas, euh, tu, au moins pour cette session, euh, je t'invite à, à ce qu'on y aille sans, sans jugement. Tu vois, c'est vrai oui. que euh, tu as, as rejoint notre programme, donc il y a ce côté, euh, l'entrepreneuriat, c'est forcément mieux que le salariat, tu vois, sinon tu n'aurais pas rejoint le programme. Mais laisse ça de côté parce qu'en fait, la réalité, c'est que ça dépend de chacun. Tu vois. Moi, je suis oui. très content qu'il y ait des soldats qui soient fonctionnaires et qui nous protègent. Euh, mm -hmm. Je suis très content aussi quand je vais au restaurant, il bah, y a des serveurs qui soient salariés. Donc, il n'y a pas de mm -hmm. format qui soit meilleur. Maintenant, allons explorer un peu le… Est-ce que réellement tu préférerais ne pas être entrepreneur ou est-ce que c'est des croyances et des peurs qui sont là et qui euh, affectent ton jugement Ça te va Oui, ça marche. Ok, cool. Hum... Qu'est-ce qui t'a donné euh, l'envie le, de te lancer à ton compte au départ C'était quoi euh, Alors, en fait, c'est <rire> ça qui est rigolo. Euh, c'est que euh, bah, c'était comme une révélation en fait. J'ai toujours été, été salariée et c'était même mon plan de carrière de départ. Euh, sauf que euh, après avoir eu le boulot de mes rêves sur le papier, ça s'est vraiment très mal passé, ça s'est très très vite arrêté. Euh, parce que euh, je me suis retrouvée à contre-valeur à être des personnes. J'étais en train d'accompagner la carrière des personnes, donc j'étais quelque part dans mon domaine. Mais euh, humainement parlant, avec euh, les, avec euh, le dirigeant, ça s'est pas bien passé du tout. Mmh. Et euh, bizarrement, je savais que ça se passait pas bien, mais j'ai eu une paix, mais vraiment, euh, je saurais pas te décrire, une paix qui me disait « t'inquiète pas, c'est normal, ça va bien se passer la suite mmh. ». Et c'est en fait, c'est comme ça que j'ai su que, le projet qui viendrait après le salariat serait celui où je devrais être. Mmh. Donc, je n'ai même pas de doute sur le fait de retourner au pas salarié, parce que la question a pu se poser il y a quelques temps en me disant, mais euh, ça, ça a quand même euh, tout, tout été un démarrage, la stabilité, euh, euh, c'est encore en question et tout. Est-ce que tu ne veux pas te remettre à salarié le temps de... Mais j'ai pas pu. J'avais les larmes aux yeux. J'ai pas pu envoyer de candidature. Ce n'était pas possible pour moi. Mmh. Je ne pouvais Et... plus, en fait. Et aujourd'hui, tu pourrais Non, ça n'a pas changé. Ok. Ça me tord les tripes, en fait, de me dire que je pourrais euh, retourner dans un, dans un schéma de salariat. Je peux faire de la, de la prestation, je faire du, du, du, du consulting, du conseil, mm. mais être dans une, dans une dimension purement salariée, mm. je ne pourrais plus. Est-ce que c'était lié à ta direction de l'époque ou est-ce que dans une autre entreprise, ça pourrait mieux se passer si tu, veux, si tu faisais la même chose qu'avant, mais avec des dirigeants plus bienveillants, est-ce que ça pourrait te convaincre Non, parce qu'aujourd'hui… Dit... Non, je pense pas que c'est… Enfin, il y avait une question du dirigeant au moment où la question s'est posée, mais euh, ça a fait sens pour moi parce que derrière, la mission que j'avais par rapport au travail euh, va au-delà de juste euh, la, la, la structure, en fait. Euh, la, façon, la façon dont, euh, la façon dont euh, je pense accompagner les personnes, euh, on ne la retrouvera pas dans une entreprise classique. Mmh. Okay. Et donc là, de ce que je comprends, tu as une hésitation par rapport à l'envie de continuer dans l'entrepreneuriat et euh, pour le salariat non plus. As quoi pour le salariat, pour le coup, même pas une hésitation. Non, j'ai pas une hésitation. Je sais que je suis sur le chemin de l'entrepreneuriat et c'est la voie qui me correspond. Ouais. Par contre, c'est comme si j'ai gardé un fonctionnement de pompier en gros. Euh, mmh. Les tâches, elles sont définies au coup par coup et il n'y a pas une dimension stratégique, une dimension planifiée, une vision en fait. C'est sur cette partie-là que euh, c'est quand même important puisque c'est par rapport à ça que tout le reste se met en place. D'accord. Donc, il euh... n'y a pas de doute par rapport au fait que tu veuilles être entrepreneur. Alors, j'ai peut-être mal compris non. au début. Non, il n'y a pas okay, de doute. Okay. D'accord, ouais. j'avais peut-être mal compris. Donc, aujourd'hui, ce qui te rassurait, c'est euh... ouais, si tu avais une super belle vision et une assurance que les choses marcheraient et que, euh, voilà, il suffirait juste de faire ça, ça et ça, même si c'était difficile, avec une vision ouais. claire, tu serais et grave je... motivé et tu irais à, à fond. Carrément, c'est ça. c'est ça. Okay. Okay. Qu'est-ce qui fait qu'à ton avis, tu n'as pas cette vision Est-ce que c'est intellectuel en mode il bah, y a des gens hein, qui sont plus visionnaires que d'autres, qui, qui ont un don plus fort que d'autres Tu vois, genre Steve Jobs, euh, bah, il n'a pas appris à l'école, tu vois, son, son côté visionnaire. Est-ce que c'est genre intellectuel où tu sens que tu es limité ou est-ce que c'est des peurs et des émotions qui t'empêchent d'exprimer pleinement ce don de visionnaire que tu aurais quand même en toi. Je pense que ce sont des peurs. Honnêtement, je pense que ça, ça doit être lié à des peurs parce que euh, vraiment, j'y ai réfléchi. Il euh, y a des choses que j'ai pu faire qui, pour moi, s'apparentent à, à des compétences d'entrepreneur. Mmh. Euh, Jusqu'à présent, dans ma vie, j'ai fait des choses qui ressemblent à, à, à tourner une entreprise, qu'on fait tourner... Euh, un foyer, mmh. c'est quand ah, même une mini entreprise. C'est quand même une mini entreprise quand on organise un, un événement euh, comme un comme un mariage, c'est quand même un grand projet qui s'apparente d'une certaine façon à, à une mini entreprise dans dans un temps court, clair. avec clair. de la coordination, etc. Donc les compétences sont là, mais bizarrement, euh, bizarrement dès que moi je dois me dire aujourd'hui ma mission c'est mon entreprise j'ai l'impression que voilà le rideau se ferme et ça devient total dans le noir là c'est on sait plus enfin comment ça comment je m'appelle ah. euh, voilà donc par moment il y a la lumière qui s'allume donc ah. euh, je, je fais des choses et je sais que ce que je fais je je, je je suis contente de ce que je fais et pour autant euh, une entreprise elle peut pas être juste au coup ah. par coup quoi il y a vraiment besoin de quelque chose qui qui soit structuré est-ce que tu travailles dans, dans, dans, dans ta nature même, presque dans ton ADN. Tu es plus quelqu'un qui travaille mieux seul ou à deux ou avec un groupe de dix personnes par exemple. Quand tu organises un, un mariage ou quoi, un anniversaire, est-ce que tu es en mode « vas-y tout seul, je suis plus libre, j'y vais » ou euh, « ah non, c'est cool d'avoir une copine avec qui échanger et, et organiser à deux » ou tu es en mode « vas-y, je, je veux, veux qu'on soit dix autour de la table » et qu'on Brainstorm, les meilleures idées au monde, tant pis si ça prend un peu plus de temps. Alors, honnêtement, euh, je pense que je, je réfléchis mieux toute seule. Mmh. <rire> je réfléchis mieux toute seule. Euh, même si j'adore être en équipe euh, pour, pour collaborer, pour échanger, pour participer. Mais en fait, c'est comme si je, me, je réfléchis d'abord seule. Et après, on, on peut échanger, on peut, on, peut, on peut faire bouger les choses. Mais j'ai d'abord besoin d'être seul. Ok. Mais par exemple, quand tu imagines ton business sur le long terme, est-ce que tu es seule dirigeante ou tu as des associés Est-ce que ça te parle ça d'avoir des associés, des gens qui ont des parts de ton entreprise et que ce n'est plus ton entreprise, même si tu es peut-être actionnaire majoritaire ou non, tu as envie que ce soit ton entreprise vraiment hum, Non, je ne me suis pas imaginée avec des associés, non. Je me suis mis à... okay. avec des collaborateurs, mais pas des associés. Ok. Um, est-ce qu'il y a d'autres domaines dans ta vie où genre, il y a un blackout quand tu réfléchis à moyen et long terme, ou c'est que dans le business C'est que le business. <rire> okay. Dans les autres aspects de ta vie, c'est fluide <coughs> Ouais. Ouais, ok. Tu es du genre à savoir où est-ce que tu veux habiter dans 10 ans mais c'est clair, là, je te dis déjà suite j'ai déjà regardé ma maison. <rire> <rire> okay. ok, même dans 20 ans et 30 ans, donc, apparemment. Okay. Ouais. Alors, comment tu l'expliques par rapport à l'entrepreneuriat C'est quoi la peur et l'émotion qui, qui s'introduit, qui a dans l'entrepreneuriat et qui a pas dans les autres aspects de ta vie euh... En fait, j'ai l'impression de ne pas. Enfin, c'est bizarre. Alors que je sais que les qualités, je les ai déployées par ailleurs, j'ai quand même eu l'impression de ne pas savoir comment faire. J'ai vraiment l'impression que c'est pour. Tout... c'est quand même l'inconnu pour moi. Mmh. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est l'inconnu total. Il y a des gens qui aiment l'inconnu <coughs> parce que c'est une feuille blanche et ça leur donne plein de créativité. Et il y a des gens oui. qui euh... Qui préfère avoir euh, tu vois euh, euh, les tu sais dans les dessins là le petit point avec des numéros et tu relis tu vois euh, ouais. qu'est ce qui fait que toi cette liberté parce que cet inconnu on peut aussi l'appeler une liberté c'est une super grande liberté qu'est ce qui mmh. fait que cette liberté là te fait peur et que tu le vois négativement est-ce qu'il y a des contraintes dans ta vie en ce moment qui font que tu vois ça négativement euh... Alors, ce qui me fait… En fait, j'ai toujours fonctionné sur la base d'un modèle. Euh, J'adore le fait de pouvoir inventer et créer, mmh. mais je n'arrive pas à le faire sur une feuille blanche. Mmh. C'est comme si je vois un modèle, je commence le modèle et après, le modèle n'est plus mon modèle. Le modèle est celui que mmh. je suis en train de créer. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs du coup Pour parler de ça, est-ce qu'il y a des entrepreneurs aujourd'hui où tu dis, tiens, non seulement elle m'inspire, mais son business model m'inspire et j'aimerais bien faire quelque chose qui ressemble à ça Il n'y a personne, c'est peut-être ça Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Mmh. Ouais. Pas trouvé. Ça, ça, vraiment, je ne peux comprendre que ce soit troublant. <coughs> Tu suis beaucoup de d'américaines, de coachs américaines, d'entrepreneurs américains, on va. Non, c'est voilà. vrai que non, non, non. Tu, oui. tu lis, tu comprends l'anglais assez facilement. Oui, oui. Okay. Est-ce que tu aimes t'inspirer quoi Ça te plairait de regarder de benchmarker, hein, s'appelle ce que d'autres font. Est-ce que c'est un exercice qui peut te plaire de d'aller sur Instagram, tu tapes un ah, hashtag, tu coupé, je t'entends pas très bien. Ah non. Ouais, je te disais, tu m'entends là Allô Oui, là c'est bon. Ouais. Je te disais, euh, est-ce que ça t'inspire l'idée d'aller sur des comptes Instagram de tu tapes coaches ou coach ou live coaching ou quelque chose dans ton domaine et tu vas mmh. visiter, regarder ce que les Américaines font oui, carrément, carrément. Ouais. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est genre, c'est c'est naturel, parce que sinon, tu as l'impression de devoir être le pionnier, de, de, de devoir inventer un truc, et mm -hmm. c'est hyper difficile, quoi. Donc, ça, c'est euh, un euh, exemple que déjà, je t'inviterai je à faire. C'est vraiment… Euh, tu connais Brooke Castillo euh, Je crois que j'ai entendu il n'y a pas longtemps son ouais. nom. Tu peux tester, tu, tu peux le noter, hein, je vais te les l'appeler si tu veux. Euh, Bruce, donc B-R-O-O-K-E, Castillo, c a s t i de l o euh, qui inspire beaucoup de gens en ce moment. D'accord. Toi, ce serait dans quel domaine euh, non, Dans trois ans, 5 ans, tu aimerais évoluer dans quel domaine Est-ce que ça tu sais euh, quand tu dis évoluer, parce que pour l'instant, on, on est sur de la sphère de développement personnel et de carrière, en fait, pour moi. Mmh. Est-ce que dans 3-5 personnes... ans, tu veux encore être dans du développement personnel slash carrière ou ce serait autre chose et autre chose mmh. la, la, la Jessie qui aurait aucune peur et qui aurait aucune crainte et qui serait déjà milliardaire, genre il n'y a pas de... Il n'y a pas de question d'argent. Euh, elle aimerait faire quoi dans 3 à 5 ans euh, professionnellement Genre si tout était possible. Tout ce Alors, que tu si entreprenais tu était... réussir. Si, je pense que je vais, je vais développer la partie conférence peut-être. Mmh. Dans quel, <coughs> des quel sujet ouais, on, reste, on reste toujours sur, euh, sur le... Sur la résilience et, et euh, l'épanouissement de la femme. Mmh. Oui. <coughs> ouais. ah, super. Voilà. Et ton business model dans 3 à 5 ans, comme ça, là, si tu devais euh, m'en parler, c'est justement le fameux blackout ou tu as quand même quelques idées bah, L'idée générale, c'est effectivement, je, je, je, je me vois faire des conférences. Mmh. Euh, je me vois faire des conférences, je me vois me déplacer. Euh, Alors, dis-moi, que... c'est une conférence. C'est <coughs> ouais. plein de gens qui disent, oh, c'est génial, Jessie, ouais, c'était génial, merci, merci pour cette conférence. Et ces gens-là, ils te disent, OK, Jessie, mais est-ce qu'on peut travailler avec toi Parce que c'était bien beau, mais euh, euh, ta conférence, c'était génial, mais ce n'est pas en une demi-journée que ma vie elle, va changer. Qu'est-ce que tu leur vends à hein, ces gens-là dans, dans cinq ans il y a de toute façon toujours des accompagnements. Je, je pense que okay. c'est, j'ai voilà, toujours euh, ce besoin, on va dire, euh, d'être quand même dans une relation euh, interpersonnelle, c'est-à-dire avec, euh, avec, des, avec des personnes euh, en petit comité ou voire en one-to-one -one parfois. Mmh, mmh. <coughs> Donc, il n'y a pas trop de doute sur le sujet, il n'y a pas trop de doute sur le business model euh, faire de l'accompagnement, faire des conférences, peut-être publier, bah, publier des livres, c'est sûr, tu m'avais dit que tu ça, sûrement, pour ouais. te faire connaître, amener des gens. Euh, Est-ce que tu m'as aussi dit que tu aimerais avoir des collaborateurs Donc, mmh. euh, tu as déjà en tête l'équipe que tu veux avoir euh, ouais. Pour sûr, mais ça, je pense que c'est lié à mon actualité. Et pour sûr, il me faudra, faudra quelqu'un qui va être... Dans l'opérationnel, disons. Ouais. <rire> que... Et si je te disais, Jessie, on prend carrément les trucs à l'envers. Et, et si ce n'était pas du tout un problème de, de vision que tu avais, mm -hmm. euh, qu'en fait, ça m'a l'air assez clair ce que tu veux, mais que tu te disais que c'était un problème de vision parce que ça apporte des bénéfices cachés de te dire que tu avais un problème de vision, mais en réalité, tu n'as aucun problème de vision. Ça te parle si je te dis ça Que tu m'alertes d'avoir une meilleure vision que la plupart des entrepreneurs au stade où tu en es en tout cas Oui. Alors, ce qui fait que je n'arrive pas à le déployer concrètement dans l'opérationnel mmh. Ouais, bah, vas-y, on, on va y aller à ton avis. Moi, j'ai une idée, mais je te la donne après si tu veux, mais à ton avis, toi, tu as déjà une vision et mmh. elle te fait peut-être tellement peur que tu préfères même te raconter l'histoire que tu n'en as pas une alors qu'on vient de voir que tu en avais une. Pourquoi mmh. à ton avis D'où ça vient ça Quelle est la peur qui t'amène à, à ce genre de sabotage mental Je ne sais pas, peur de réussir Hum, c'est marrant, je pense à la même chose. Est-ce que… Ouais, t'en penses quoi Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est juste une belle formule euh, Alors, quelle, quelle intention positive j'aurais derrière le fait de ne pas réussir Ouais, quel bénéfice caché et si ouais. tu réussissais pas, ce serait cool aussi parce qu'il y aurait plein de bénéfices à ne pas réussir, non J'ai pas l'impression. OK. Alors dans ce cas-là, explorons. Qu'est-ce qui te fait peur dans l'idée de réussir Est-ce qu'il y aurait des inconvénients à réussir euh... Je pense que peut-être, il euh, y a peut une petite partie de moi qui me dit quand tu as, entre guillemets, quand tu réussis, tu as plus de monde euh, qui te sollicite. Mmh. Et, euh, ouais, peut-être que ça, ça me. Quel type de sollicitation pour être dans <rire> du concret Concrètement, aussi. Quelle est genre la pire sollicitation qui te saoulerait si elle se répétait tout le temps Je ah n'étais même pas en train de penser à ça. Moi, j'étais en train de penser au fait que s'il y a beaucoup de demandes, je ne pourrais peut-être pas répondre ah. à toutes ces demandes. Et c'est prendre… Euh, je ne pourrais pas répondre à, à ces demandes. Et du coup… Euh, ouais, ce serait ça qui serait frustrant pour moi, finalement. Tu veux mmh. aider, tu veux, tu, veux, voilà, tu veux aider des gens, tu trouves des personnes qui souhaitent être aidées et qui reviennent vers toi, mais finalement, tu n'as qu'une main <rire> et tu en as 50 devant toi. Voilà. <rire> tu en as 50 devant toi. Mais ouais, c'est très bizarre parce que du coup, si c'est le cas et que finalement j'ai une équipe euh, et que les choses sont suffisamment bien structurées, je ne serais pas seule pour le faire. Ouais, ouais. De toute façon, ça ne se joue pas à un niveau rationnel. Hein. À un niveau rationnel, quand tu as dû te dire ça, tu te dis « mais qu'est-ce que tu racontes ici ?» En fait, ça ne tient pas de mot. Oui. ça. ça joue ça se joue à un niveau émotionnel et c'est ok. C'est pour ça que c'est fun aussi l'entrepreneuriat parce que c'est du dev perso et ce que tu fais là, le travail que tu fais, ça te sert dans ta vie individuelle aussi. Alors, ouais. j'ai envie de te poser la question. Est-ce que a... tu as vécu dans des... des choses dans ta vie personnelle où il ouais. y a eu un peu ce côté-là où wow, tu... tu réussis, mais en fait, tu laisses des gens sur le côté parce que en fait, tu n'as plus de temps pour eux Par rapport à ta famille, est-ce que tu as dû laisser des membres de ta famille de côté parce que tu as dû te dédier à ta carrière, à ta nouvelle vie familiale, à ouais, ta as, as ouais, ouais. ouais, ouais. c'est tout, tout ce que tu viens de dire, c'était au même endroit. J'ai dû faire un choix et j'ai dû effectivement passer le témoin. Enfin, euh, Cette fameuse mini-entreprise que je gérais, j'ai décidé que je ne pouvais plus la gérer parce qu'il fallait que je me consacre à ma vie de famille. Mmh. À ma, à ma carrière, etc. Effectivement, c'était ça. Que mmh. ouais. tu veux m'en dire un peu plus Ben, bah, c'est aussi simple que ça, c'est que j'ai perdu, on a perdu notre mère assez tôt, et, euh, et donc bon voilà, je ne suis pas la plus grande, je suis l'avant-dernière, mais bon, le fait est que j'ai repris les choses, la gestion des choses, et, euh, et l'éducation et les soins de mon, mon petit frère qui me suivait, euh, ça a duré pendant six ans. Euh, mais à un moment donné, voilà, c'est devenu euh, trop lourd et, euh, et je sentais que c'était trop pesant pour moi. Je me voyais sombrer, en fait, si je continuais. Mmh. Et j'ai fait un choix. J'ai demandé euh, aux autres membres de la famille de reprendre, euh, de reprendre la suite, de prendre mon petit frère pour... Euh, pour euh, pour l'aider aussi à évoluer à grandir mm. et, euh, et je me suis je me suis du coup installé avec mon mari et, euh, et, euh, et voilà tu t'es senti comment à ce moment là quand tu as fait ça oh, pas bien du tout ouais. ah, pas bien du plus tout plus précisément c un vrai déchirement c'était horrible ouais. pourquoi c'était un déchirement bah, bah c'est un déchirement parce que mon petit frère c'était comme mon bébé mm. Euh, on a, on a six ans d'écart. Euh, je l'ai vu grandir, j'ai changé ses couches. Euh, mmh. On était tout le temps tous les deux. Et euh, et là, là, euh, bah, je, je, devais, euh, bah, je devais, je devais faire un choix en fait. Même si je savais que c'était pas, il, il risquait rien. Il avait un âge quand même suffisamment avancé. Il était quand même jeune et euh, et finalement euh, bah je devais je devais lui dire je peux plus prendre soin de toi comme avant il faut que tu grandisses mmh. euh, il faut que d'autres personnes puissent aussi prendre prendre soin de toi pour que moi le mmh. puisse aussi euh, construire une vie de famille etc etc donc euh, c'était hyper dur ça a été très très dur -ce que je c'est un distress, mais je te demande comment lui a réagi et comment ta famille très a mal, réagi à ce moment-là Très mal, ouais. très très mal. Enfin, mon, mon mm. petit frère l'a vécu très mal, comme un abandon. Mm. Et euh, ma famille, euh, alors c'est compliqué parce que vraiment le décès de notre mère a, les, a mis tout le monde à terre. C'est pour ça que c'est moi qui ai repris le flambeau, parce que, parce que j'étais en pilote automatique à ce moment-là. Il faut qu'il y ait un capitaine sur le bateau, sinon tout le monde meurt. Mm. Donc, je pas pensé à mes émotions, à mes sentiments ou quoi que ce soit. Il fallait que ça roule. Il mmh. n'y pas le choix. Et donc, euh, eux, ils étaient, ils étaient déjà eux-mêmes en train de se, de se de récupérer, de se relever. C'était voilà, déjà pas évident pour eux. Donc, au moment où j'ai passé le témoin, euh, mon petit frère l'a pas bien vécu, mais les autres membres de la famille, euh, bah ils ont... Ils ont pris le, ils ont fait avec ce qu'ils ont pu et ils ont pris la ils ont pris la suite tout simplement ils ont accueilli mon frère mmh. euh, ils ont accueilli mon frère donc ça s'est pas forcément bien passé non plus mais euh, mais mmh. en fait ils ont pris leur responsabilité aussi ils ont pris leur responsabilité et, aussi et aujourd'hui comment est ta relation avec ton frère et ta famille par rapport à ce sujet alors bah, bah avec euh, mes frères avec les plus grands les, les plus grands très très bien avec mon petit frère ça a mis beaucoup de temps vraiment beaucoup de temps mais euh, mais on est on a fait la paix sur ce sujet euh, ça a encore les, ça a encore des séquelles hein, dans sa dans sa vie forcément puisque c'est quelque chose qui l'a quand même je pense traumatisé mais on a, fait, voilà, on a fait la paix, c'est quelque chose qu'on qu a essayé de mettre derrière nous. Donc, la relation se reconstruit petit à petit. Mmh. Il, peut, il sait qu'il peut faire appel à moi, il l'a déjà fait. Enfin, il peut faire appel à moi quand il, a, il en a besoin, ça il le sait, il a toujours su. Euh, mais ça a été difficile de le faire justement parce qu'il m'en voulait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand il a besoin, il m'appelle. Mmh. Et est-ce que tu penses que sur le long terme, ta décision sera bénéfique pour lui. Alors pour toi, je n'en doute pas, mais est-ce que pour lui, c'est peut-être même déjà le cas, mais pour lui, est-ce que ta décision dans les années à venir, en fait, vont lui apporter plus que si tu l'avais juste gardé sous ton aile euh, non-stop Ou pas hein Je ne veux pas t'influencer dans ta, dans ta réflexion, mais... Je pense que... Je regrette pas ma décision et je pense que je pense que même en y regardant de près, même pour lui, c'était nécessaire. Mmh, pourquoi Parce que justement, euh, euh, quand on est quand on est le petit dernier ou quand on est dans le dans le cocon, on a toujours été chouchouté et tout. Parfois, il y a la tentation en fait inconsciemment. Où, enfin, c'est normal quand on est enfant de vouloir. Euh, de vouloir rester, en fait, dans cette bulle toute notre mm. vie. Euh, mais ce n'est pas la vraie vie. Mm. Et euh, autant que ce soit moi en tant que parent ou en tant que sœur ou en tant qu'amie, euh, euh, je ne peux, peux, peux pas souhaiter aux gens de rester toute leur vie un bébé. Mm. Ah ouais. Avec tes, ton propre enfant, tu ne ferais pas ça de toute façon Non plus, non plus, non plus. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, si on le relie un peu à ton business, est-ce qu'il y a même parfois la peur de prendre certains clients en disant « mais mince, après trois mois, comment ils vont faire » Est-ce que de manière inconsciente, il y a un peu ça ou, ou pas du tout euh, De vouloir quoi Les materner, les garder Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si tu n'as pas autant de clients que tu le voudrais, est-ce que c'est juste parce que euh, marketingement et au niveau vente, tu n'es pas performante ou est-ce que… Il y a une forme de sabotage qui est euh, inconscient en mode « Tiens, en fait, je vais saboter le closing, là, parce que si je prends la responsabilité de l'accompagner, lui ou elle, mmh. Mmh. Bah, en fait, il euh, va falloir que je sois fidèle et loyal et que pendant les 20 prochaines années, il faut que je la suive, quoi, sinon ce n'est pas possible. Et du mmh. coup, bah, tant qu'à faire, autant euh, ne pas la, la prendre. Non, il n'y a pas ça. Non, non, non, non. non J'ai fait ce travail de laisser à chacun sa responsabilité. <rire> <rire> ok. okay. Et, et du coup, par rapport à ton business, bah, tu vois comment un peu ça peut se ressembler Tu, tu vois, toi, tu serais toujours toi. Tes collaborateurs, bah, c'est un peu ta famille, même si ce qu'ils font n'est peut-être pas aussi bien que toi, euh, mais sur d'autres aspects, c'est peut-être mieux que toi. Et puis, si ton petit frère, entre guillemets, c'est ta clientèle… Eh ben, ils avancent quand même sans que tu sois là, mais tu as été là oui. à un moment donné. Oui. Et donc, en tout cas, tu peux conscientiser qu'il y a peut-être un parallèle à faire et qu'aujourd'hui, quand tu observes, bah, ton frère il va plutôt bien, tu vas bien, oui. ta famille va bien, tout le monde va bien. Oui. Et du coup, séparer un peu l'émotionnel, le traumatisme peut-être que tu as encore eu et qui n'est pas totalement guéri de ce oui. que tu as vécu dans cet épisode perso, Mmh. et d'essayer de ne pas le ramener dans ta vie pro. Ça te parle Est-ce que tu penses qu'on est dans le cœur du sujet ou on, on vise encore un peu à côté Il y a peut-être autre chose Et s'il y a autre chose, euh, je suis à l'écoute. Je ne sais pas. <coughs> Pardon. Mmh. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu as fait un travail euh, thérapeutique avec un psy ou une psy par rapport à au... ce que tu as vécu avec ton frère ou pas Non, non, non c'est prévu d'essayer de, de, de, de trouver quelqu'un. C'est prévu là dans les, euh, dans les mois à venir. Ok. Ouais, c'est prévu dans les mois à venir. Et ça peut t'aider, euh, vu que je sais qu'on partage la même foi. Moi, je connais même des psychologues chrétiens mm -hmm. qui, sont, qui sont psychologues, hein, qui sont qui font mmh. un travail de psychologue, parce que c'est des psychologues, mmh. donc euh, n'hésite pas, après je peux t'en parler. Mais ouais, okay. je peux que t'encourager parce que c'est sûr que, aujourd'hui, on parle de ton business, mais quand ton enfant grandira, ça peut se re revenir aussi et puis, euh, plus tôt, tu feras ce travail-là qui peut être long, mieux mmh. ce sera. Mmh. Ouais, ça, je te dirais ça. Euh, mais sinon, par rapport à ton business, moi, j'ai l'impression que les choses sont assez <coughs> claires. Le... La piste que je te, dirais, te donnerais, c'est d'aller inspirer des choses et te dire « ah bah tiens, ça c'est pas bête, hein, ça va chercher des, des autrices peut-être, des auteurs, tu vas sur Amazon et tu tapes, tu vas dans la catégorie de livres en anglais et mm -hmm. tu tapes, euh, euh, bah tu vois, j'en connais une, alors c'est pas forcément un exemple parce qu'elle a un style assez cash, c'est Diane Sincero là de euh, « tu peux tout déchirer » Je vous en avais parlé, ça, une fois. Mm -hmm. Tu vois, tu es un peu dans ce côté-là. Euh, tu as un peu. Euh, quoi, je sais que tu n'es pas dans le girl power, mais il y a un peu ce côté. Euh, ouais, en tant que femme, on peut y aller. Quoi. Donc, oui, va bien voir bien. un peu ce qu'il y a à ce niveau-là. Va lire quelques livres écrits par des Américaines. Moi, c'est okay. beaucoup par ça que j'ai vu. Tu lis quelques livres d'Américaines ou d'Américains. Tu vas regarder un peu sur les réseaux sociaux leur business model. Et tu dis Ah, mais tiens, mais ça, c'est super intéressant. Donc, mm -hmm. voilà, ça, c'est la deuxième piste que je te euh, donnerai. Mm -hmm. Et puis, la troisième piste, bah, c'est forcément que euh, de te laisser un peu de temps. C'est très mature et conscient de ta part de soulever mm -hmm. cette réflexion et d'anticiper. Bah, mm -hmm. je vais juste te dire de continuer. Tu vois, là, on a peut-être soulevé un point important. Mm -hmm. Bah, continue à réfléchir sur ça. Euh, ouais. À en parler à tes amis, à tes mm -hmm. amis entrepreneurs, à moi, à ton conjoint. Mais je pense que plus tu parles, mieux ce sera. Est-ce que tu en oui. parles, ça, de, de, à ton conjoint, par exemple Est-ce que tu en parles de cette peur liée à l'entrepreneuriat, ce, ce blackout Non, euh, non, pas trop. Alors, c'est vrai que dans, mon, dans, mes, dans mes connaissances, je n'ai pas beaucoup d'entrepreneurs. Je n'ai vraiment, je, vois, je, je dois en avoir qu'une seule autour de moi. Ouais. Euh, donc c'est pas forcément des personnes euh, pas une seule bateau quand même deux ouais. deux ou trois euh, donc j'en ai pas énormément autour de moi et en plus bon au-delà des personnes que qui peuvent m'inspirer qui sont célèbres je n'ai pas d'exemple euh, mm. de d'entrepreneurs qui ont réussi euh, je sais que ma mère elle, elle s'était lancée à son époque et ça n'avait pas marché le pire c'est que l'entreprise le, le la boutique portait mon nom donc dans ma tête ah. je me suis dit oh là là voilà. Et, euh, et mon père a aussi, euh, père a aussi essayé l'entrepreneuriat, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, si tu veux, mmh. bon, j'ai conscience de certaines choses ou certaines craintes qui peuvent découler de là, mais je sais aussi que je suis... enfin, voilà, ma démarche est bien au-delà de ça, parce que je veux vraiment, je prends vraiment au sérieux ma mission, en fait. Mmh. Mmh, mmh. Ok. Bah, Peut-être que la dernière piste que je te donnerais, c'est vois, le dev perso et la thérapie, ça a oui. une force et ça a une faiblesse. Euh, oui. Je ne vais pas louer les, les forces de, de la thérapie et du dev perso, tu les connais, mais par contre, une des faiblesses, c'est que ça peut t'amener à cette idée oui. qu'il faut d'abord réfléchir et résoudre avant de passer à l'action. Et je pense que oui. des gens comme toi, et tu l'as vu dans le programme Ascension, oui. commence à écrire ton livre et fixe une date de parution. Euh, mmh. lance un sommet virtuel avec une date. Je pense mmh. que cet élan d'un projet ambitieux aligné avec ta vision court moyen et long terme mmh. peut automatiquement nourrir une énergie, ça va t'alimenter, tu vas tu tu vas alimenter toi-même une énergie parce que en fait, tu as déjà en toi toutes les ressources. Mmh. Mais là pour le moment, je pense que je, je sais pas comment tu vas le prendre mais peut-être que tu tu passes un peu trop de temps dans la réflexion, mmh. ce qui fait que cette réflexion-là n'est pas suffisamment productive. Lance-toi dans un pas. truc challengeant. parution d'un livre, dans trois mois, dans six mois, sommet virtuel dans trois mois, dans six mois. Ça te mmh. laissera moins de temps de, de réfléchir, parce que quelquefois, forcément, quand tu réfléchis, euh, c'est hyper flippant. Hein. Tu vois, chaque entrepreneur, s'il si commence à réfléchir, surtout si tu es un peu d'un profil prudent et que tu as quelques traumatismes, bah, tu es un peu pessimiste, tout ressort. Donc, mmh. euh, soit dans de l'action. Est-ce mmh. que tu as prévu une date de parution d'un livre ou d'un sommet virtuel J'avais pensé au livre pour début début 2023. Ok, ok. Est-ce qu'il n'y a pas une date plus symbolique pour être en 2022 quoi Pardon. Alors, 2022, là, honnêtement, si vraiment il y avait un truc qui devait me pousser, ce serait de faire le sortir une, une formation formation pourquoi, pour, pourquoi pas le livre euh, Pourquoi pas le livre Alors, c'est pas grave, ça, on, on va le mettre ça de côté. <coughs> Et pourquoi pas un livre plus une formation Ah, si, enfin, les deux, les, je, peux, je peux travailler un peu à, à, enfin, travailler à faire un, un peu de chaque. Non, mais carrément, tu vois, tu lances un... Alors, je ne sais pas ce que tu avais en tête en business model avec ta formation. Mais tu vois, mmh. aujourd'hui, quand tu lances des livres, en tout cas à notre époque, c'est tu lances un livre et si tu achètes le livre, en bonus, il y a une formation. Alors, tu peux faire un truc cheap, 25 minutes de tutoriel offert, ou tu peux mmh. faire un truc hyper quali de 2 heures, 10 vidéos de 4 minutes, 5 minutes. Une mmh. formation que tu vendrais 500 euros, mais dans le livre, il est inclus et il est mmh. offert, et du coup, ça rend ton livre, ça lui donne une énergie de dingue. En plus, tu fais ta formation, tu fais ton livre, et ce livre-là, plus il sera dans les, entre les mains de gens, plus tôt, ça t'attirera des clients. Est-ce mmh. qu'un format comme ça peut te motiver ou non, euh, c'est trop challengeant Non, ce n'est pas le… Mais ça tu le sais on en a déjà parlé que pour, pour l'instant je ne sais pas pourquoi <rire> mais ça c'est une autre question encore. Ouais. J'ai pas encore réussi à tourner mes vidéos. Ouais. J'ai pas encore réussi à tourner mes vidéos et je sais que dès que je vais régler ça ça va rouler comme ça mmh. va rouler mais mais j'ai mmh. pas encore réussi à tourner mes vidéos je, je voilà bon je pense que je vais je vais faire ce que tu as dit c'est-à-dire je vais regarder des des je vais je vais essayer de m'inspirer vraiment je pense que ça ouais. me nourrira. Euh, c'est ce qui a le plus marché jusqu'à présent pour moi, c'est d'avoir de, de, des modèles et de me dire ça, je prends, ça, je ne prends pas, ça, ça me ressemble ça, ça ne me ressemble pas. Mmh, mmh. Ok, mais euh, ça, c'est top. Mais ce que je souhaiterais, c'est que dans quelques jours, quelques semaines, tu mmh. reviennes quand même vers moi, tu vois, sur WhatsApp, tu m'envoies un message sur qu'est-ce que tu as décidé. Parce que la formation vidéo… Ce n'est pas mon idée, hein. c'est parce que toi, tu en parles que j'en reparle, mais tu n'es pas obligé mmh. de la faire. tu vois. J'ai envie de te dire, fais qu'un livre. Mais si tu as envie de faire les deux, vois comment ça peut s'ajuster. Parce que quand tu auras fixé une date symbolique et que tu l'annonceras publiquement, mmh. je te connais quand même un peu, je sens que tu es une grosse bosseuse. En plus, tu es très structuré de ce que j'ai compris aussi. Donc, <rire> le jour où tu vas démarrer ce genre de projet, Mmh. parce que tu es très structuré, à la limite c'est peut-être le démarrage qui est un peu difficile, mais dès que tu vas démarrer, ça va dérouler tout seul. Tu l'as vu hein, dans la station des gens qui lancent des sommets en deux mois, tu vois, tu dis euh, mince, ils n'arrivaient même pas à faire une vidéo et, un, et un, une interview, et là, ils se retrouvent à faire 15 vidéos, tu vois. Donc, mmh. lance-toi, fixe-toi une date, partage-la moi sur WhatsApp, sans forcément mmh. t'engager. Tu me dis voilà, LinkedIn, j'ai pensé à telle date pour la sortie de mon livre ou de la formation. De, du livre plus la formation, un truc inspirant qui peut t'amener du business. Je pense que ça va t'amener dans une, un nouvel élan de réflexion et cette action va aussi amener des résultats, pas forcément en clientèle directement, qui mmh. fera aussi qu'il y aura moins de doutes parce que forcément, là, tu réfléchis à partir d'une feuille blanche mmh. parce qu'il n'y a pas beaucoup, tu vois, tu pas beaucoup de feutres sur la table, tu vois, tu as. Tu as, as quelques prospects, tu pas encore une, une grosse audience sur le web, donc tu as, as un feu de par une gomme par-là. Euh, alors, quand tu auras plus d'outils, quand, quand tu seras un peu plus dense, je mm -hmm. pense que tu trouveras aussi une nouvelle énergie. Donc, mm -hmm. euh, prendre rendez-vous avec une thérapeute ou un hein, ou une thérapeute, euh, aller commander un ou deux livres d'autrices qui sont dans ton business model, mm -hmm. fixer une date pour un lancement, ça peut être 2023, hein, mais si c'est 2022, tant mieux parce qu'il nous reste quand même pas mal de mois et puis parce que je sens que si c'est 2023, bah, tu vas t'y mettre fin 2022. Donc, autant rapprocher <rire> fin 2022, tu vois. Ouais. Ça te parle, ces trois objectifs Est-ce ouais, qu'on conclut sur ça ou il y a autre chose que tu aimerais aborder Non, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Ok, ok, cool. Je te laisse conclure cette session. <rire> bah, merci, c'est. Euh... Comme quoi, tu vois, dans la réflexion, parfois, enfin c'est souvent le cas, mais d'ailleurs, on part, on pense qu'une problématique vient de quelque part et, euh, et finalement elle passe par une autre par une autre euh, par une autre porte. Euh, je pense qu'effectivement, le fait de, de, de passer à l'action, c'est quelque chose qui marche assez bien et, et c'est clairement là euh, que va se situer le, le, le démarrage. Euh, ouais donc merci de toute façon ça me correspond bien aussi de, de mettre de l'ambition des, des challenges mmh. ambitieux pour que ça me donne envie d'y aller donc, oui. euh, donc ouais je pense que je vais, je vais faire ça mais surtout je vais aussi euh, <coughs> aussi et surtout regarder euh, parce que j'ai quand même besoin de ça et ça je l'oublie pas j'ai besoin d'avoir un modèle qui t'a par la suite me réancré en, en ce qui me ressemble tous les entrepreneurs à succès, ils font ça. Si ça peut te, te rassurer ou te décoincer par rapport à cette idée, c'est obligé, obligé. Sinon, on n'arriverait pas à se permettre de rêver certaines choses. Tu sais, la plupart oui. des entrepreneurs français, tu les vois, ils sont hyper confiants et tout. Mais pourquoi Parce qu'ils ont vu qu'aux États-Unis, ça marchait et qu'il n'y a zéro oui. raison que ça ne marche pas en France, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Moi, le dernier mot d'encouragement que je tiens à te donner, Jesse, bah, déjà, merci pour. Euh, Ouais, pour ton authenticité, je pense que tu as un niveau de conscience qui montre que tu as beaucoup de choses à donner et que tu as, as toutes les qualités pour réussir. En tout oui. cas, tu es quelqu'un de positif, tu es optimiste, tu es quelqu'un qui… Tu es une visionnaire en fait, tu es vraiment une visionnaire euh, et tu es quelqu'un de structuré. Et je pense que il manque juste l'étincelle parce oui. que c'est un peu moins ta force. Tu es un peu meilleur pour maintenir, optimiser, accélérer quelque chose. Mais ce n'est peut-être pas toi qui va, euh, tu vois, euh, démarrer le truc. Donc, trouve mmh. un moyen de démarrer un projet ambitieux. Et mmh. après, c'est sûr que ça va rouler euh, facilement. Et de toute façon, euh, on est là pour, pour te soutenir si tu as besoin de quoi que ce soit. Ok, merci pour tout, Lingen. Merci beaucoup. Avec plaisir, sois béni. Et à Jessie, à très bientôt. Merci, à bientôt, sois béni. Ciao.